Bonjour, je m'appelle Maël Marchand Novak, j'ai 23 ans et je suis actuellement en alternance en M2 CSM, donc master 2 chimie du solide et des matériaux à l'université de Rennes. Ce qui m'a poussé à faire cette formation en alternance, c'est qu'on est venu me la proposer, c'est des enseignants que j'avais en licence et en master qui m'ont contacté pour que je suive cette formation en alternance car ils avaient une proposition d'alternance avec une entreprise. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire l'alternance soit directement dans une entreprise ou soit dans un labo de recherche par le biais d'une entreprise. Je travaille donc dans les bâtiments de recherche de l'ISCR, donc l'Institut des sciences et chimiques de Rennes, mais en collaboration avec l'entreprise Unicorn Grenoble. Je travaille essentiellement sur de la synthèse de nouveaux matériaux pour les cathodes des batteries tout solides. Et mes missions au quotidien sont principalement de la synthèse de matériaux par différentes techniques et de la caractérisation pour voir la structure et les propriétés qui pourraient en faire des bons matériaux de cathode. Je travaille majoritairement avec mes tuteurs au sein de l'ISCR. Euh, mais euh, j'ai quand même beaucoup de contacts, notamment par mail ou par visio, avec mes tuteurs euh, qui sont à Humicor, euh, donc à Grenoble. Euh, ma tutrice à l'entreprise Humicor euh, connaît bien euh, l'Université de Rennes, car elle y a fait ses études et notamment sa thèse. Et donc pour cela, ça facilite la compréhension euh, et euh, les échanges, notamment euh, à l'arrivée de mes partiels ou ou euh, sur mon environnement de travail, et également euh, les euh, machines de caractérisation qu'on dispose euh, à l'ISR pour faire avancer le projet. Euh, il y a de nombreux avantages à suivre cette formation euh, en alternance, Donc, notamment euh, le fait que l'expérience professionnelle est plus grande, on a quand même un temps plus long et plus important euh, en laboratoire, mais également la rémunération, qui n'est quand même pas négligeable arrivée en Master 2. Une fois mon Master 2 en poche, mes projets seraient de continuer sur une thèse en entreprise, du coup une thèse de chiffres, et si possible avec l'entreprise dans laquelle je fais mon alternance. Le fait d'avoir fait l'alternance du coup euh, permet d'avoir euh, une certaine expérience et, et des contacts pour euh, une future thèse que ce soit dans l'académique ou en entreprise et dans mon cas ce serait vraiment une thèse en entreprise pour pouvoir faire de la recherche et développement.